Ah, bonjour à vous deux, pouvez-vous nous présenter Oui, avec plaisir, je m'appelle Annie Spack, euh, je suis avec mon collègue Gilles Maillère enseignante à l'école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. Il s'agit d'une haute école spécialisée, c'est comme ça qu'on en parle ici en Suisse. Euh, L'ESP, donc l'école d'études sociales et pédagogiques, forme des assistants sociaux, des éducateurs, des animateurs socioculturels et on forme également des ergothérapeutes. J'ai été euh, éducatrice de la petite enfance, j'ai été directrice de crèche et depuis euh, une vingtaine d'années, j'enseigne à l'ISP la méthodologie de l'observation et également la politique de la petite enfance. Concernant mon collègue Gilles Meyer, il enseigne la psychologie et puis la psychologie sociale. Euh, on a été depuis 20 ans sollicité pour un certain nombre de recherches, des recherches qui ont toutes porté sur des questions politiques d'accueil de la petite enfance. D'accord. Et pourriez-vous présenter votre livre Oui, volontiers, euh, en précisant d'emblée qu'il s'agit d'un ouvrage collectif. Et ma collègue Alice Pack et moi-même, pour euh, composer ce livre, nous sommes partis d'un constat c'est que les institutions socio-éducatives, les institutions de la petite enfance, disons, sont devenues une prestation euh, socio-éducative justement nécessaire et nous dirions même euh, ordinaires et banales. Reste que bien des débats euh, traversent encore la question de l'accueil de la petite enfance, euh, notamment dans les crèches garderies Ce sont des débats qui vont de la pénurie de places d'accueil à une fonction de contrôle social qu'aurait les garderies, en passant par ce qui est devenu un slogan, on ne parle que de ça dans la presse notamment, euh, la question de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et le rôle que joueraient les garderies dans cette, euh, dans cette question de la conciliation. Et cet ouvrage se veut un rappel de l'importance de ce qui s'élabore à l'intérieur des crèches et des garderies car s'il est désormais admis qu'elle remplisse une mission qui dépasse la stricte fonction de garde, les discours tenus sur les lieux de la petite enfance s'en tiennent trop souvent à des principes qui sont incontestables, mais qui ne sont pas trop généraux. Et cet ouvrage va examiner plusieurs, plusieurs aspects du travail au quotidien, un travail qui est fait de rapidité, qui est fait d'organisation sans aucun doute, mais qui est aussi fait de réflexion et d'investigation. Et comment avez-vous conçu ce livre Oui, notre livre rassemble donc des contributions de chercheurs, de pédagogues, d'éducateurs de la petite enfance, chacun avec ses orientations professionnelles et conceptuelles. Les textes ne se veulent cependant pas des témoignages apportant la preuve de telle ou telle forme de technicité. Technicité dont on affirme souvent qu'elle fait défaut aux éducatrices et aux éducateurs de la petite enfance. Il s'agit bien davantage, ici, si, à partir de points de vue contrastés, de poser et de penser les modalités d'une action éducative qui insiste sur la nécessité de comprendre pour agir, tel est le titre donné à cet ouvrage, selon un processus dont les professionnels font partie intégrante. Et à qui s'adresse ce livre euh, Ce livre, bon, c'est donc un ouvrage collectif, on l'a dit, qui rassemble un certain nombre d'expérimentations, un certain nombre d'initiatives qui ont pour cadre la crèche et la garderie. Et de façon plus générale, ce livre se penche sur l'exercice de l'activité professionnelle des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Et à ce titre, nous dirions que ce livre intéressera, intéresserait l'ensemble des professionnels du champ de la petite enfance, qu'il soit éducateur, qu'il soit étudiant, qu'il soit formateur, euh, voire qu'il soit responsable de services qui touchent à l'accueil de la petite enfance. D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Merci, merci à vous. À vous la journée. Merci à Merci.